Salut Salutons, Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur héros et généraux On est dans une équipe aléatoire contre une équipe <coughs> russe Des méchants russes On va aller pourfendre vous verrez Oula, un hein, qui s'est fait écrabouiller par l'autre conducteur Alors, est-ce qu'il veut nous faire rapporter les points Ah, c'était une défense de qualité, ça Je suis content d'avoir filmé rien que pour ça. Vous avez vu ce carnage que j'ai fait Là, je vais me faire abattre. Bon, par un SU-85 ça doit être une version antérieure au Sussan. Au moins on les a stoppés avant qu'ils arrivent mais net. C'était radical. J'aurais pas eu les points de ça mais moi je dis je mérite. Ah oui alors j'ai changé. Oh j'ai pas mis les points de capture. Ah oh, suis-je bête J'ai changé mon fantassin. Mon fantasin sniper il ressemble à ça maintenant. Ah, je pensais que je l'avais headshot. J'ai vu que ça avait touché, je me suis dit c'est bon, je l'ai headshot. En fait, non. Euh, comment va-t-on faire hein Mon objectif avec mon fantasin sniper, ça va être d'essayer de soit placer des bombes. Dans ce cas-là, théoriquement, il faudrait que j'aille très loin. Soit jeter des grenades sur des blindés. J'ai les deux. J'ai moins de mines que de grenades, je sais pas pourquoi. Pas l'air très normal, mais bon. Alors je pense que là l'objectif c'est qu'on tienne ces trois, à condition qu'il y ait des gens qui défendent. Et ça c'est une condition <rire> qui risque de ne pas être satisfaite, je le reconnais. Pour l'instant ça tient, il y a des gens qui arrivent en moto, nickel. Il y a un blindé là. Deux blindés, un petit et un gros. Je crois qu'il y a un sniper dans cette maison. Juste pas qui one shot. Il y avait un sniper. Je me disais il y en a pas. Non c'est une blague. Il est où Vu le bruit que ça a fait, ouais il est. Vu qu'il a rechargé, il est sur le toit. J'ai pigé. Tant pis. Alors, peut-être que j'aurais dû prendre un véhicule pour aller un peu plus vite. Euh, finalement, j'ai surpassé, enfin, j'ai dépassé les blindés. Mais cravoyez pas, hein je suis en train de tuer un sniper, merci. Nickel. Oh. C'est de la qualité ça. Vous régalez les gars. Euh, pardon, je mets pas les ordres, je devrais. Un blindé. Le type sort plus sa tête. Il est un peu plus malin, c'est bien. Pour lui, pas pour moi. Pas des fantassins qui veulent tenter la traversée du pont là Hop, pardon. Si je leur mets l'ordre, j'aurai les points aussi. Bénéfice mutuel. Ah <rire> oui On va monter Ah là là là là <rire> Bah tu pars un petit T-38 Alors que j'avais mes grenades anti-tank C'est triste ça Le fait qu'il ait un, un G43 Ça le rend quand même beaucoup plus jouable Fanta sniper Ah oui pardon Vous voulez jouer dessus Super efficace les gars avec moi. Ils vont super vite. Y'a un blindé qui est mort de ce côté-là. Oh là on les arrête et moi j'ai à peu près rien fait, mais bon. Ah c'est Prague, j'ai mes soldats là-bas. Yeah. On a isolé Rostock en plus. Allez, 5 étoiles de la bataille.